Bonjour les amis, je suis ici à Puerto de la Cruz dans le village, je suis Cahier de la Verda, ce qui veut dire euh, rue de la vérité, <rire> c'est une petite rue ici typique dans le centre de Puerto de la Cruz et dans cette vidéo je vais répondre à la question qui m'a été posée euh, de savoir comment j'ai appris à trader. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous explique cela. En vérité, lorsque je me suis intéressé au trading à la Bourse, ça fait déjà un certain nombre d'années, plus de dix ans, j'avais déjà eu un intérêt pour la Bourse lorsque j'étais en Belgique, lorsque j'étais étudiant, mais des écoles de trading, il n'y en avait pas vraiment. Je ne savais pas du tout comment apprendre à faire du trading. Après, je suis venu vivre à Tenerife et bon, je faisais entre autres, depuis une quinzaine d'années, je fais du marketing sur Internet. Puis à un moment donné, j'ai cherché à m'intéresser euh, au domaine de la bourse, du trading. Je me suis dit là-dedans, euh, c'est un domaine quand même où on doit pouvoir gagner pas mal d'argent. Et j'ai cherché tout simplement sur Internet euh, euh, une personne qui connaissait le trading, et je suis tombé sur, euh, je crois que c'était des textes ou même des vidéos de Mostafa Belkayat, euh, le trader marocain qui vivait en France, il vivait au Maroc et en France, et euh, donc il participait euh, notamment au salon du trading à Paris, et je l'ai contacté, je dis allez je me lance, je le contacte, et c'est à ce moment-là euh, que je lui, ai, je lui ai dit, voilà, moi j'ai des compétences en, en marketing sur Internet, vous avez des compétences en trading, peut-être qu'on pourrait collaborer. Il m'a dit, oui, euh, formidable, euh, viens euh, au Maroc, viens à Marrakech, euh, je t'invite. Donc il m'a invité, euh, mon épouse et moi, euh, dans un hôtel euh, à Marrakech. C'est comme ça que je l'ai rencontré, qu'on a commencé à parler de la bourse et du trading et que... Il m'a introduit également au salon du trading à Paris et ainsi j'ai commencé et puis je me suis intéressé notamment à ce qu'il faisait, comment il tradait. Il utilisait, donc il faisait la promotion d'un indicateur qui s'appelait le centre de gravité. Alors comme j'avais des, des connaissances en informatique, eh bien. Euh, j'aidais euh, euh, des personnes qu'ils contactaient pour installer cet indicateur sur leur plateforme de trading. Et comme ça, de fil en aiguille, euh, j'ai été introduit dans le monde du trading. Ensuite, euh, bon, je lui apportais des investisseurs, euh, puis j'ai cherché plus à me former, parce qu'avec lui, euh, donc, je n'arrivais pas vraiment à avoir euh, suffisamment d'informations à ce niveau-là. Lui pensait faire une formation, mais à l'époque euh, il était occupé avec d'autres choses. Puis j'ai encore cherché et bon j'ai trouvé un autre formateur euh, euh, sur Internet qui disait qu'il avait beaucoup de, de diplômes, euh, qu'il avait la meilleure formation. Bon, je me suis laissé tenter. Malheur à moi, euh, ça a été une catastrophe parce que bon euh, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Euh, C'était Bon, effectivement encore un, un Marocain euh, qui vivait à Paris, euh, qui prétendait avoir été trader, mais de fil en aiguille après un an de formation, je me suis rendu compte que je me suis fait totalement avoir. Donc j'en ai parlé euh, assez, euh, je lui ai payé 2700 euros, j'ai été un de ses premiers étudiants et en fait sa formation, elle ne valait rien. Donc il a écrit des bouquins qui sont des best-sellers avec des titres fameux, bien sûr et bon, euh, c'était surtout euh, du pipeau, du marketing, mais en fait euh, sa méthode ne valait rien du tout. Elle ne valait rien du tout, mais euh, à force de dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc. Il bah, y a des tas de gens qui lui ont acheté ses formations, mais en réalité, ça ne donnait vraiment pas de, de résultats. Lui-même, euh, malgré mes demandes, n'a jamais tradé en 16 mois euh, euh, durant lesquels j'ai suivi sa formation. Donc. Euh, je me suis rendu compte que je me, suis t... je me suis fait bien avoir. Après, bien sûr, bon, euh, après cette mauvaise expérience, j'ai continué à chercher par moi-même. Donc, euh, j'ai voulu continuer à me former. J'ai testé différents indicateurs, différentes plateformes. Euh, j'ai moi-même créé un indicateur, euh, l'OSDI, que j'offre dans mes formations. Et petit à petit, quand même, j'ai trouvé progr... comment progresser, surtout le jour où... Euh, J'ai lu et ce que disait le trader Benoît Rousseau, le, le trader français Benoît Rousseau qui lui a carrément, qui était enseignant, a carrément laissé tomber son, son, son boulot d'enseignant donc c'était courageux pour euh, s'adonner entièrement à la bourse au trading donc c'est quand même euh, une, une preuve de crédibilité puisque forcément laisser tomber un un boulot de salarié, un boulot sécurisé comme enseignant pour se lancer dans le trading, je me suis dit c'est quelqu'un quand même qui doit arriver à avoir des résultats en trading et lui-même donc a expliqué que pendant dix ans il a cherché des méthodes euh, et que finalement c'est en se mettant au scalping qu'il a réussi à commencer à gagner euh, en trading après avoir perdu pendant dix ans en testant différentes méthodes. Donc je me suis dit Serge, plus qu'une chose à faire, c'est trouver toi aussi une méthode de trading en scalping qui donne des bons résultats puisque Benoît Rousseau n'a jamais donné de formation. Euh, par contre si vous le contactez, si vous passez par son lien pour vous une plateforme de trading, il est très sympathique et il vous donnera une heure de, de coaching. Donc euh, c'est quelqu'un de, de très bien à ce niveau-là, de très sincère, qui montre ses trades gagnants comme ses trades perdants et je le suis depuis plusieurs années. Il a vraiment fait de fantastiques progrès et maintenant il gagne vraiment très bien sa vie avec le trading. Donc je me suis concentré sur une méthode de scalping et je suis arrivé moi aussi à obtenir des résultats en achetant différentes méthodes. Je suis encore tombé sur des formations qui valaient pas grand-chose même si elles étaient chères. Avec un bon marketing on se laisse tenter mais bon, L'un dans l'autre, je suis parvenu à faire le tri entre les bonnes et les mauvaises formations et à retirer des formations, les choses valables pour arriver à tout concentrer moi-même dans ma méthode de trading et dans mes formations. Vous pouvez trouver mes formations ici sous la vidéo, il y a un lien ici au-dessus également. Et donc de fil en aiguille, je suis arrivé à progresser en achetant des formations, en testant moi-même et bien sûr en commençant à avoir de bons résultats. Donc je pense que c'est la meilleure manière de procéder. Acheter des formations parce que vous pouvez trouver bien sûr des tas d'informations sur internet mais vous trouverez des bonnes informations et des mauvaises informations pour trader. Donc vous risquez de perdre 10 ans ou 15 ans à chercher une méthode efficace. Donc mieux vaut encore investir dans des formations, vous tomberez peut-être moi, comme moi sur des mauvaises formations ou sur des bonnes formations. Euh, moi j'ai fait le tri, vous trouverez dans mes formations le meilleur de ce que j'ai pu trouver dans, euh, dans les différentes formations que j'ai et surtout vous n'aurez pas les méthodes qui ne fonctionnent pas, <rire> donc ça c'est certain. Et euh, alors petit à petit vous aussi vous allez progresser et bon, vous n'allez peut-être pas devenir un, un champion du trading en un mois, mais euh, moi j'ai fait une formation qui permet quand même de progresser rapidement et même si vous êtes débutant, euh, en principe avec euh, mes formations, vous arriverez à des bons résultats. Sous cette vidéo, vous voyez un, un lien, Serge Demoulin, avis. Ce sont euh, euh, les avis que me donnent mes étudiants, ils m'envoient des emails et vous verrez qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont quand même des bons résultats avec ma méthode. Donc euh, voilà, c'est comment moi je suis arrivé après plus de 10 ans euh, de trading, de recherche, euh, de, de méthodes, en ayant payé des méthodes, mais je pense quand même que ça vaut la peine d'investir là-dedans parce que si vous cherchez par vous-même, vous allez perdre beaucoup de temps et probablement beaucoup d'argent. Si vous progressez en achetant des formations, eh bien petit à petit vous verrez rapidement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et ça vous permettra de gagner de l'argent rapidement aussi parce que ça ne sert à rien d'attendre 10 ans de perdre de l'argent parce que vous n'avez pas une bonne méthode mieux vaut investir dans des formations pour arriver, essayer d'arriver le plus vite possible à des formations efficaces, à une méthode efficace qui, permettra, qui vous permettra de trader. Et moi je vous conseille le scalping parce que euh, le scalping c'est la porte ouverte à, à des trades plus longs également mais ça vous permet de profiter de, les, de tous les mouvements à court terme également des marchés donc vous pouvez gagner euh, tous les jours, vous pouvez faire tous les jours, 5, 10, 15, 20, 50, sans trade si vous le voulez. Passez toute votre journée si vous voulez, ou bien passez une heure ou deux à trader et à gagner vraiment de l'argent euh, sur le marché. Je vous assure qu'une méthode de scalping, ça fonctionne euh, et que ce n'est pas plus difficile que notre méthode, au contraire. Donc euh, voilà le conseil que je vous donne. J'espère que ça va vous aider et que vous deviendrez rapidement un bon trader gagnant également. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube bien sûr pour que je puisse encore vous donner des conseils et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou parmi mes étudiants. Je vous dis à très bientôt, au revoir.